Cette exposition-ci, en fait, c'est la suite de l'exposition qui est organisée euh, au Québec euh, pour célébrer mes 40 ans de, de carrière. Hein. Donc, si on fait le tour ici, il y, y a presque 40 ans d'écart. Je n'ai pas mis les toutes tout, tout premières, là, mais il y a presque 40 ans d'écart entre les, les planches les plus anciennes et les plus récentes. C'est sûr, de ressortir ça de mes fonds de tiroir, ça, ça fait toujours quelque chose. Là. La bande dessinée au Québec, euh, ça reste un peu marginal. Donc, il y a des périodes de ma vie où j'ai vécu de la bande dessinée, il y a des périodes de ma vie où j'ai vécu d'autres euh, choses. Donc, c'est pas, pas une production régulière. Mais oui, que je regarde ça ensemble, ça fait quand même... c'est un bail. <rire> La série Red Ketchup, donc, c'est peut-être dans l'ensemble de ma carrière en BD, c'est peut-être la série centrale. Il y a eu la série Michel Risk avant, qui a donné naissance à la série Red Ketchup. On le décrit généralement comme l'agent fou du FBI. Qui est euh, extrêmement zélé, impitoyable, indestructible, qui se nourrit de pénules et gel, qui est assez violent, très patriote, qui a un sale caractère. Euh, il y a un côté, bon, de super flic, la 2 Harry, donc euh, si, il y a un peu de polar, il y a un peu de satire politique, euh, il, y a, il y a parfois du fantastique, ça, ça peut toucher la à la science-fiction à l'occasion, euh, même si je ne suis pas très porté sur la science-fiction, mais bon. Euh, est-ce qu'il a une, euh, une référence majeure? Juste pour la gueule, un peu, de physique, il y, avait, là, il y avait une série euh, que je ne me souviens pas d'avoir regardée, mais euh, avec, euh, Huawei 5.0. Le personnage c'était Jack Lord, qui faisait comme un inspecteur de police, qui avait un petit peu la, cette gueule-là. Dans les premières histoires de Red Ketchup, c'est encore l'époque de la guerre froide, donc il y avait l'obsession du communisme. Il y a une histoire, euh, à autres, qui est à Moscou, ici, euh, au cœur de l'Empire soviétique, parce que ça existait encore à l'époque. Mais on peut remplacer, dans le fond, euh, question de référence à l'actualité, on pourrait remplacer les communistes par euh, terroristes puis on aurait les mêmes histoires ou presque. Les clones de Red Ketchup qui, qui se dispersent à travers le monde qui font des attentats un peu partout. Un des clones essaie d'assassiner le pape. Puis lui, euh, de, euh, il manque de couleur évidemment parce que ça c'était... Il faut dire que c'est des planches originales, donc euh, en noir et blanc, mais... Euh... La version imprimée, il y avait beaucoup de rouge. Le... C'est Red Ketchup qui met le button dans les rues de Tokyo. Il est un peu sous le principe de Wait Charlie, donc euh, il est assez vrai qu'il fou du tout le personnage. régulièrement à Paris? Non, euh, la dernière fois que je suis venu, ça fait 24 ans. Moi, c'est un voyage d'agrément. L'année précédente, j'étais venu avec un groupe. C'était un voyage qui était parrainé par l'organisme qui s'appelle Toujours, j'imagine, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, parce que j'étais jeune à ce temps-là. Ce qui me frappe toujours en Europe, parce qu'on parle des vieilles pierres, c'est la vieille Europe, tout est en pierre, c'est des même temps il y a des choses très modernes derrière ça. Puis, il y a toujours des surprises. Euh, euh, je sais pas, on arrive de. Pour un homme. Un américain, c'est toujours, toujours étonnant. On arrive dans une vieille porte qui date du 17e, ou je ne sais pas trop. Puis, il y a un système d'ouverture automatique avec des détecteurs de mouvement, des trucs comme ça. Il y a une espèce de décalage. Il a l'air comme euh, saturé de, de gens, de, de toutes sortes de choses. Et quand on arrive aussi, c'est pas nécessairement très reposant. Euh, mais déjà ici, c'est un peu plus calme. Mais on est un rue de Rivoli. Là, mais euh, finalement, on, on entre dans le rythme et on, on trouve notre place.